Salut, on va se faire une petite fiche méthode donc pour étudier la collinéarité de deux vecteurs. On va commencer par une figure. Donc, tu as le K1, les vecteurs sont collinéaires, et le K2, euh, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Okay dans la plupart des exercices, en fait, tes vecteurs ils vont être désignés par des points, comme ça. Donc Tu vois, là j'ai pris A, B, C, D, donc ça te donne les vecteurs A, B, C, D forcément. Et dans... La plupart des cas, en fait, tu auras les coordonnées de ces points, mais pas les coordonnées des vecteurs. Tu vois, il faudra les calculer. Alors ça peut arriver aussi que tes vecteurs soient désignés par des lettres, par exemple U, V, W, peu importe. Et dans ces cas-là, quand ça arrive, souvent, euh, tu auras aussi les coordonnées de ces vecteurs-là. Voilà. C'est pour ça que je les ai mis ici. Tout ce que j'ai mis en vert, hein, c'est des remarques. Voilà. Donc, ce qui change entre le K1 et le K2, en fait, c'est juste la coordonnée du point D. Tu vois, le vecteur AB, bah, c'est le même. Du coup, je n'ai pas remis les coordonnées de A et de B ici, celle de U non plus. Et en fait, le point D, tu vois, là, c'est 2-3-7. Et là, c'est 2-2-6. Du coup, tu as les coordonnées aussi du vecteur CD qui change, Et le vecteur CD, c'est le vecteur V, donc V aussi. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en premier donc, Première étape, calculer ou rappeler les coordonnées de tes vecteurs. Donc, calculer si tu es dans le cas où tes vecteurs sont désignés par des points tu as les coordonnées des points, mais pas les coordonnées des vecteurs, donc ça c'est le cas qui arrive le plus souvent, ou rappeler si tu as déjà les coordonnées de tes vecteurs. Alors, nous on va se mettre dans le cas qui arrive le plus souvent, où tu dois calculer. Donc comment on calcule les coordonnées du vecteur AB bah, Tu fais celle de B moins celle de A, tu fais ça en colonne, tu vois tu mets d'abord celle de B comme ça, qui sont ici tu mets celle de A à côté, qui sont là, et là tu te retrouves avec moins et moins à côté, donc tu fais attention, tu mets tes petites parenthèses autour, ça fait moins, moins, plus, donc tu trouves les coordonnées du vecteur AB qui sont 1, 2, moins 2. Pour CD, tu fais pareil, donc celle de D moins celle de C, voilà, donc ici, celle de D, hop celle de C, euh, ici, alors on est dans le cas 1, hein, donc c'est celle de D ici, euh, et ça te donne moins 2, moins 4, 4. Okay. tu vois que ces coordonnées là en fait c'est aussi les coordonnées des, des vecteurs U qui sont déjà données sur la, sur la figure là, là et là pour le cas 2 non colinéaire, tu fais la même chose donc le vecteur AB ne bouge pas et le vecteur CD il va changer un peu parce que les coordonnées du point D changent okay. c'est 2, moins 2, 6 du coup ça te donne le vecteur moins 2, moins 3, 3 voilà pour la première étape ensuite deuxième étape Faire le rapport des coordonnées 2 à 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, Par exemple, dans ta tête, tu peux nommer les coordonnées du vecteur AB, X, Y, Z, tu vois, et celles de CD, X', Y', Z'. Alors, faire le rapport des coordonnées 2 à 2, ça veut dire faire X' sur X, Y' sur Y, Z' sur Z. Ou dans l'autre sens, X sur X', Y sur X'. tu choisis un sens et tu, voilà, tu le respectes jusqu'au bout. Surtout, tu ne mélanges pas les coordonnées, tu ne changes pas, tu ne fais pas X' sur X, Ensuite y sur y', il ne faut pas changer, ou tu ne fais pas z' sur x, et x' prime x', x sur y, enfin voilà, tu, voilà, tu restes bien en face. C'est ça l'avantage d'écrire ce, ces calculs de vecteurs comme ça, en fait tu te retrouves avec des vecteurs qui sont en face, du coup tu as moins de chances de te tromper tu vois, entre les rapports de, de coordonnées, de croiser les trucs, et tout ça. Bon, alors ce qu'on va faire du coup c'est, moins 2 sur 1 en premier, tu vois ce que tu as ici, x' sur x, ce qui fait moins 2. Okay. Ensuite, tu fais moins 4 sur 2, ici, ça te fait moins 2 aussi. Donc, tu fais 4 sur moins 2, donc z' sur z. Voilà, le dernier, ça fait moins 2 aussi. Alors, tu peux remarquer que dans le cas numéro 1, vecteur collinaire, on trouve 3 fois la même chose. Donc ça, on y reviendra juste après. Alors, tu peux remarquer que euh, moi, je fais « moins 2, slash 1 ». Alors, je ne fais pas une vraie fraction, tu vois. Alors, ça, tu vas le voir sur la page suivante. En fait, c'est pour gagner un peu de place au niveau de la rédaction finale. Alors, si toi, tu préfères faire des vraies fractions, des belles fractions, il n'y a pas de souci. Ça te fera, par contre, sauter une ligne dans ta rédaction par la suite. Et, euh, alors, il y a certains profs qui vont t'obliger à écrire ce que j'ai écrit en vert. Là, tu vois, « x' sur x », ou alors carrément « pardon xcd sur xab ». Euh, égale moins 2 sur 1, etc. Moi, je trouve que c'est un peu lourd. Et là, je te donne une rédaction qui est optimisée, ça veut dire qui te permet d'avoir les points en DS, mais qui aussi te fait gagner du temps. Tu vois, Donc, il y a toujours un compromis à trouver entre ce que ton prof te demande et ce que je te propose. Donc, c'est à toi de voir ensuite euh, ce que tu peux faire, ce que tu veux faire. Des euh, petites remarques aussi. Alors, pourquoi on a fait moins 2 sur 1 et pas 1 sur moins 2 Pourquoi on a fait CD sur AB, finalement, et pas AB sur CD c'est parce qu'en général, c'est plus pratique de faire le vecteur le plus grand, le plus grand en valeur absolue, tu vois, ne regardes pas les moins, tu prends 2, 4, 4, c'est plus grand que 1, 2, 1, 2. 2 tu vois. Donc en général, pour nous arranger, on fait plutôt le plus grand sur le plus petit. Mais voilà. tu peux faire le plus petit sur le plus grand, il n'y a pas de souci, du coup tu respectes ce, ce sens-là jusqu'à la fin de ta, de ta, de ta rédaction. Quoi. Alors dans le cas numéro 2, ça va être un petit peu différent, donc, même principe par contre, tu fais donc, x' sur x, pareil, tu trouves moins 2, ça ne bouge pas. Et par contre, tu vas te, tu vas faire, quand tu vas faire y' sur y, ça va faire moins 3 sur 2, voilà, et moins 3 sur 2, c'est égal à moins 1,5. Alors j'ai mis égal moins 1,5 pour ne pas avoir moins 3 sur 2 égale moins 3 sur 2, mais si tu veux, on voit déjà que moins 2, c'est différent de moins 3 sur 2 ici, d'accord C'est juste pour avoir égal quelque chose. Bon à partir du moment où tu trouves quelque chose de différent là et là, bah, c'est même pas la peine de faire la troisième, c'est-à-dire z' sur z. D'ailleurs, en faisant 3 sur moins 2, bah, tu trouves la même chose que là. d'accord Parfois, tu trouveras quelque chose de complètement différent encore. Tu vois bon, à partir du moment où tu en as deux différentes, tu bah, t'arrêtes là, c'est terminé. Quoi. Les vecteurs ne sont pas collinaires, tu vas voir ce qu'on va, qu va dire par la suite. Donc, étape numéro 3. Alors, cette étape-là, en fait, euh, elle va différer un petit peu en fonction du K1 ou du K2, si tu veux. Donc, si tous les rapports sont égaux, donc le K1, on va en déduire la relation entre les vecteurs. Alors, sinon, passer à l'étape 4. Donc, si tu si es dans le K2, en fait, cette étape 3, tu la passes directement et tu vas à l'étape suivante qu'on va voir juste après. Alors, là, ce qui est pas mal, quand tu as repéré que tu avais le même rapport trois fois, ben, c'est de, du coup, en, en déduire, si tu veux, la relation que tu as entre tes deux vecteurs. Donc là, vu que tu, en faisant CD sur AB, trouve moins 2 à chaque fois finalement ben comme cd sur ab est égal à moins 2 alors ça je l'ai mis entre guillemets parce que c'est surtout à ne pas écrire sur une copie hein, c'est plutôt un moyen mais ou technique parce qu'on ne divise pas comme ça par un vecteur, voilà, ça c'est interdit. Entre guillemets, hein. c'est juste pour toi, pour, pour te rappeler ce que tu as fait, et pour en déduire la relation que tu vas écrire ici. Tu vois, si tu as CD sur AB égale moins 2, bah, tu fais passer AB de l'autre côté, et ça te fait CD égale moins 2AB. Ça t'évite d'écrire, de faire une erreur et de l'écrire dans l'autre sens. Il y a beaucoup d'élèves qui trouvent le bon rapport ici. Et après, par exemple, ils vont écrire AB égale moins 2 CD. Ils se trompent, hein. c'est dommage. Voilà. Donc tu peux vérifier aussi que. Ici, en faisant 2 fois ça, moins 2 fois ça, pardon, tu trouves ça, tu vois, donc ça, c'est D, c'est bien égal à moins 2 fois ça, moins 2 AB. Voilà, donc vérifie toujours ce que tu récapitules ici d'une façon ou d'une autre, donc soit comme ça, soit comme je viens de le faire au-dessus, pour éviter de te tromper, c'est dommage d'avoir juste ici, d'avoir faux là, quoi. Ok, et là, tu vas pouvoir conclure. Donc, si t'es dans le cas 1, ben, vu que tu as cette relation en proportionnalité entre tes vecteurs, le cours te dit que tu peux écrire que A, B et C, D sont collinaires. C'est là qu'il faut bien connaître son cours. Bon, en fait, quelque part, tu n'aurais pas fait tout ça si tu n'avais pas connu ton cours, mais c'est ici, en fait. Le passage de là à la conclusion, euh, ça vient du cours. C'est là où il faut connaître le cours. Donc, premier cas, A, B et CD sont collinaires. Deuxième cas, ben, ils ne sont pas collinaires. Donc Deuxième cas, tu passes directement de là à là. Voilà. Et encore une fois, ben, tes vecteurs A, B, C, D peuvent s'appeler U et B, ça dépend des exercices. Voilà, on a fini la petite fiche. Euh, la petite fiche et maintenant, je vais te montrer, comme d'habitude, comment tu peux rédiger ça sur une, sur une copie dans un exercice. Donc on va passer à la suite. Donc ça peut être une question du style... Euh, Déterminer si les vecteurs AB et CD sont collinaires ou s'ils ne sont pas collinaires. Voilà, ça peut être aussi des questions sur l'alignement des points. Euh, déterminer si les points ABC sont alignés ou ABCD. Peu importe si les droites a, B et CD sont parallèles. Mais ça, je le traiterai dans d'autres fiches plutôt. Voilà, donc le cas 1, collinaire. En fait, c'est juste un copier-coller de ce qu'on a fait ici, mais en séparant bien les deux cas. K1, donc calcul des coordonnées des vecteurs, faire le rapport des coordonnées, il y a une petite phrase en plus pour le cas collinéaire, donc là tu rappelles bien la relation que tu as entre tes vecteurs, tu la déduis de ce que tu as fait juste au-dessus, et tu conclus okay. Et le cas, euh, le cas numéro 2, donc non collinéaire, même chose ici, donc là tu tombes sur des coordonnées un petit peu différentes, et tu as juste deux rapports de coordonnées à faire, te rendre compte que tu ne trouves pas euh, la même chose et tu n'as pas cette étape là du coup tu peux pas récapituler ce genre de tu peux pas en déduire ce genre de relation d'égalité entre tes vecteurs donc tu conclus qu'ils ne sont pas collinéaires voilà tu vois, donc finalement ça prend pas beaucoup de place hein, quelques lignes seulement alors cette rédaction que je te propose elle, comme d'habitude elle est adaptée en fonction de ce que toi tu fais d'habitude et de ce que ton prof te demande de faire, d'accord Moi, je te donne toujours une, une rédaction qui me paraît moins optimisée, c'est-à-dire qui te permet d'avoir les points et de gagner du temps en même temps. Bon, à toi d'adapter en fonction de Donc N'oublie pas que tu peux retrouver cette fiche sur mon site jebossetranquille.fr. Tu peux l'utiliser telle quelle, ou alors t'en inspirer pour faire ta propre fiche. Tu peux l'imprimer, la télécharger, ce que tu veux. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site, si t'as envie. Donc, moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao